Salut, nous sommes de retour sur Let's Score. Alors, c'est le troisième épisode d'une série consacrée aux musiques que j'ai composées pour le projet Ilmaris, qu'on a présenté dans, la, bah, dans la, la première partie, on va dire. Et aujourd'hui, on va présenter le thème pour l'espèce des chérivaux. Alors, les chérivaux, est-ce que tu peux nous présenter cette espèce un petit peu Tout à fait. Alors, les chérivaux, euh, contrairement à la dernière vidéo, c'est un peu l'inverse des fantyriens, où les fantyriens, eux, sont vraiment une espèce très paisible et très vraiment tournée sur la paix. Les shérivos, eux, ça va être l'inverse, c'est une espèce qui est très martiale, euh, qui a un code d'honneur euh, très strict. Si on devait comparer à ce que on connaît dans notre monde, ce serait un mélange entre des spartiates et des samouraïs. Euh, du coup, physiquement, les shérivos, c'est un peu, euh, si vous voulez, euh, des dragons qui auraient perdu leurs ailes, en fait, et qui auraient des bras à la place. Si D'un côté évolutif, en fait, ce serait ça, Ce serait des euh, les ailes seraient devenues des, plus des mains. Et, euh, et du coup, voilà, donc, ils ont une forme un peu euh, reptilienne. Ils ont, ils ont six membres. Ils ont six membres, tout à fait. Euh, on peut aussi les, les, les comparer à des centaures euh, reptiliens. En gros, la partie humaine d'un centaure, euh, de manière euh, reptilienne. Ils sont grands Ils sont, ils sont assez grands. Ils font 2,50 m en moyenne de haut. Donc, euh, ça fait un grand cheval. Ouais. <rire> et euh, surtout, ils ont euh, des longues griffes euh, mmh. au bout de leurs euh, bras. Euh, en tout cas, pour les guerriers et des griffes qui peuvent faire jusqu'à 1m20, et qui sont euh, très tranchantes, et du coup c'est leurs armes principales. Et alors du coup, qu'est-ce que tu avais en tête pour leur thème, tout, tout logiquement Tout logiquement, un thème assez martial, euh, à la fois un peu conquérant. À la fois, les Chérivaux comme les Fantiriens ils se considèrent un peu comme des protecteurs. En fait, pour eux, leur espèce Chérivaux, euh, ça veut dire ceux qui ont de l'honneur. Pour eux, c'est l'espèce qui a de l'honneur, et du coup, tous ceux qui sont en dessous, c'est des, euh, ceux qui n'ont pas d'honneur. Et du coup, eux, comme ils ont de l'honneur, ils doivent les protéger en fait. Donc il y a cet aspect-là euh, qui est un peu ambivalent parce que d'un côté ils se sentent supérieurs et donc euh, ils ont un peu ce côté, bah on, on peut péter la gueule de tout le monde. Mmh. Et d'un côté ils ont ce côté protecteur où comme les espèces sont plus faibles, les autres espèces sont plus faibles qu'eux, ils veulent les protéger en fait. Ouais donc encore une fois c'est pas une espèce dominatrice, euh, c'est euh, jamais dans cet euh, esprit là. Ils ont, ils ont eu une vague un peu dominatrice quand ils ont découvert en fait les autres espèces et ils se sont rendus compte qu'ils euh, pouvaient euh, dominer d'autres espèces. Notamment les humains qui se sont fait un plaisir de manger, c'est ah oui. un, un bon oui. temps, ils mangeaient des On humains. On sur de la bonne domination là. Ouais. Voilà. Au fur et à mesure, en fait, ils ont compris que bah, ce n'était pas leur rôle euh, d'appliquer cette domination mais plutôt de, de les protéger, justement. Parce que bah, les humains sont quand même un peu faibles, en tout cas dans l'univers d'Ilmaris, euh, par rapport à d'autres espèces. Justement, ce qu'on avait noté ensemble, c'était un truc guerrier, avec des percussions en avant. À chaque fois, on essayait, enfin, moi j'essayais de, de mettre en avant certains instruments euh, plus ou moins atypiques, alors bon, euh, dans certains thèmes ça, ça se voit bien. Dans les chériveaux, moins, mais euh, tout de même, il euh, y avait une volonté de mettre les percussions en avant, mmh. des tambours de guerre, quelque chose de martial, alors tu me parlais des, ouais. des cuivres, notamment des corps, alors pourquoi plutôt les corps plutôt que des trombones Parce que moi, j'aime beaucoup ce côté dans, dans les trucs de fantaisie, quand il y a des corps de guerre, en fait, et, euh, et du coup, j'imagine très bien les chériveaux avec des corps de guerre, justement, mmh. qui annonceraient leur venue, et du coup, j'avais envie que ça se retrouve aussi dans, dans la musique. Ouais. Dans, dans mon esprit les corps c'est moins, moins euh, dominant que, que, que genre un trombone ou une trompette. Bon cela dit, il y a évidemment trombone et trompette, euh, mais c'est peut-être ce qu'on entend le moins, les mélodies, enfin euh, mélodie, les mélodies sont faites au corps d'harmonie plutôt. Donc un peu épique, euh, pas spécialement agressif, donc mmh. là euh, comme tu nous l'as dit dans la présentation de l'espèce. De Pour rappeler encore une fois cet esprit euh, nature et euh, forêt même s'ils vivent pas forcément dans la forêt, mais il euh, y avait cette idée de nature, je me suis dit, tiens, pourquoi pas utiliser, comme dans Le Seigneur des Anneaux, des log-drums C'est des bûches, tout simplement, sur lesquelles on tape. il n'y bah, a rien de plus boisé qu'une bûche, hein <rire> Donc voilà, pourquoi pas. Et donc, il y en a en arrière-plan, c'est discret, mais je ne sais pas si tu avais remarqué au départ, euh, voilà. Et donc, dans l'idée d'harmonie de, de, de, utilisée, bah, là, je m'étais dit, euh, là, on pourrait utiliser des trucs un peu modo, ça fera justement euh, héroïque et tout ça. Bon, finalement, il y en a dans un peu toutes les autres, donc là, finalement, je ne l'ai pas changé, en effet. Bon, je vous propose de regarder la partition. Ça, c'est censé être les de drums Je coupe ici là vous aviez, bon il y avait une introduction comme, comme dans toutes les autres hein. ici la mélodie jouée à l'unisson par tous les cuivres et euh, donc un des trucs, je me rappelle j'avais commencé par faire un truc full cuivre je crois et en fait c'est moi là pour moi c'est moi qui a trouvé que ça ne marchait pas qu'il manquait quand même quelque chose et euh, je t'avais demandé si je pouvais quand même ajouter des cordes pour contrebalancer l'effet cuivre, même si on voulait un truc de Martial, euh, que des cuivres, c'est pas forcément la meilleure option. Et il manquait un truc qui permettait de faire ce genre de rythme en fond. J'ajoutais des, des, ouais, des violons, euh, des violons. je sais même pas s'il y avait des cordes graves en plus à ce moment-là. Donc voilà, ça c'était le thème, on a un accord justement d'emprunt, un accord modal qui n'appartient pas à notre tonalité, on le reconnaît puisqu'il y a un bémol ici, alors que dans notre gamme, normalement, il n'y aurait pas de bémol. Ça c'est un accord majeur qui est situé un ton entier en dessous de l'accord majeur de tonique. Euh, donc c'est clairement un accord qui n'appartient pas à notre gamme. Encore, encore une fois, pour surprendre, mais tout en restant lumineux, puisque c'est un accord majeur. Comme d'habitude, euh, une, une phase, un pont, une sorte de transition. Et j'insiste un peu dessus, parce que ça, bah, vous le verrez, déjà, ça va conclure le morceau euh, final de la cohabitation. <musique> Il n'y a pas de cymbales, alors que les cymbales, justement, quand on, quand on recommence la, la deuxième partie du thème, il, il en fallait. Là, je les ai pas mis je sais pas pourquoi, j'aurais pu... Euh... En plus, il y a la portée de cymbales. Hein. <rire> euh, sur cette transition, là, on pousse à fond l'aspect martial, il y a déjà une harmonie stable, hein. on est sur une pédale, la note de basse ne change pas. Et on a euh, des trompettes qui font des donc euh, comme des appels, euh, oui. des appels on, pense aux, on pense aux sonneries romaines ou euh, dans le, dans le Moyen-Âge. Donc on a aussi ces là de corps, euh, ça fait des montées rapides, euh, typiques des corps d'harmonie, enfin hein, même des corps de chasse qui n'avaient pas de piston. Donc tout ça pour rappeler euh, les appels martiaux oui. euh, de guerre. On voulait l'aspect martial mais on ne voulait pas euh, cet euh, euh, ajout de caisse claire typique, parce que ça c'est mmh. le plus gros cliché dans la musique martiale. Parce que caisse claire dans mon esprit ça faisait un peu trop élaboré. On voulait ouais. quelque chose de peut-être un peu plus brut, ouais, ça. pas euh, pas primitif non plus, mais quoique au final c'est pour peu, ça qu'on a choisi des... primitif, ouais. on a choisi plutôt des percussions à membrane mais sans timbre. Mm. Alors petit détail technique, euh, une caisse claire c'est euh, un, un, une percussion de type membrane, c'est-à-dire qu'on tape sur une peau, euh, sauf que en dessous on a des timbres, un timbre, c'est-à-dire une espèce de petit fil de fer, des petits fils de fer euh, en, en, en spirale, et c'est ça qui donne ce, ce son particulier. Donc voilà, peut-être un peu trop élaboré comme, comme son, euh, alors qu'une un, membrane simple, bah, ça fait un petit peu plus percussion, euh, percussion brute, euh, mm. primitive, quoi. Voilà, donc des gros, gros tambours euh, graves. Juste, je termine sur la, cette petite partie de transition, ce rythme-là, que je vous fais écouter. Euh, ça, non seulement c'est un motif que j'ai repris plusieurs fois dans le thème final, mais euh, c'est aussi le, un des rythmes qu'on entend dans le thème des maritots okay. et c'était pas voulu au départ, là ça s'y prêtait pas mal et, euh, et non, finalement je l'ai cool. repris ici. Cette transition débouche sur la deuxième partie donc le thème qui est repris est sûrement encore un peu varié hein, évidemment. <musique> Chose à dire donc on a les corps qui vont jouer la mélodie et les trombones qui vont répondre autre chose avec le même rythme derrière donc ça fait canon en fait tout simplement bon je trouve ça sympa euh, j'ai bien aimé cet aspect là parce que ici à la fin de la, à la fin du thème en fait j'ai rajouté une mesure pour compléter la mélodie euh, par rapport à la... par rapport à la première exposition en fait. Dans la première exposition on a ça et tout de suite après on a la partie transition que j'ai que j'ai un peu décrite mais là j'ai rajouté ça après et donc du coup ça fait ça. Là on a la transition donc il y a ça en plus en fait et euh, c'est bien ça permet de développer un peu l'idée euh. et donc du coup la transition ici euh, identique euh, qui dépouche sur la fin du thème tout simplement. Bah, je trouve que c'est un thème qui reprend très bien euh, cette espèce, il a ce côté conquérant sans être euh, écrasant en fait, Ouais. que la mélodie est superbe, enfin je trouve qu'elle, bah, moi elle me va très bien en tout cas, euh, par rapport au chérivaux et à l'idée que j'en ai Bah voilà, on a terminé pour le thème des chérivaux, euh, bah, pareil hein, j'espère que vous avez appris des trucs et que ça vous a intéressé On va vous laisser et vous dire à la prochaine fois pour parler des... Marito Qui Je crois que, non c'est les humains la prochaine ah, fois Ah les humains ah ouais, on les toujours cela. Parce qu'il y a des humains ouais, dans ce monde, bah ouais, son monde n'est pas parfait. <rire> <rire> Donc on va parler des humains la prochaine fois, j'espère je, que vous serez là et je vous dis à la prochaine. Salut. Salut.